Salut à tous Allez, c'est l'Expresso. Bon, on va commencer avec une des informations de taille, puisque on a appris hier la fin de Trick Track, et donc de toutes ces variantes sur Internet, que ce soit Trick Track Show et autres. Les raisons, elles sont listées dans un communiqué qui est rédigé par Monsieur Guillaume, euh, je vous la fais courte, Asmodé est au capital, a maintenu en fait, le site Superfusion et a décidé le stop de l'aventure. Euh, comme ils sont au capital, ben, apparemment les autres éditeurs n'auraient pas voulu ou souhaité venir à l'émission. Et puis pour finir, eh bien il y a les youtubeurs hein, qui n'ont pas besoin de ça pour vivre, mais qui sont apparemment producteurs de vidéos concurrentielles. Voilà, pas de commentaires sur cet avis. Et cette euh, auto-analyse. Allez, on va passer sur la suite des infos euh, assez réjouissantes de la journée, puisque Mythic Game a annoncé que la plupart de ses licences euh, allait être euh, distribuées à d'autres euh, diffuseurs, notamment Monolith, hein, qui récupère euh, Reich Bester et Salomon Kane. Et puis Cool Mini Hornot, hein, qui va récupérer euh, Super Fantasy Brawl. Pour ce qui est des autres jeux, on nous dit qu'on n'a rien à craindre. Hein. Bon, bah, c'est simple, hein, c'est l'histoire d'un type. Qui tombe d'un immeuble et puis à chaque étage il se dit jusqu'ici tout va bien. Allez je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais moi à titre personnel ces deux informations là sérieusement elles me fatiguent. Côté AMG euh, tout va bien, on a appris que les lignes de vue partaient euh, totalement en couille mais c'est pas grave puisque euh, dorénavant on aura la possibilité de passer notre tour donc soyez heureux bonnes gens. Des figurines, on pourra jeter un œil sur les Dark Troopers euh, qui seront proposés à 55 euros pour cette figurine. Bon, ça va, on est bien sur des prix AMG, sur une rationalisation sur Marvel Crisis Protocol, c'est cool. Sinon, on aura le Fat Boba et le Crash X-Wing qui euh, seront bien entendu présentés sur la page. On passe aux sorties de games Workshop et on se refait le stock du Seigneur des Anneaux. Un Scorpius lance-missile pour Horus Terezi est arrivé. Et puis on a les Kurlouf pour Underworld qui sont également présents. Moi, c'est pas ma cam, mais ils sont plutôt sympas. Côté top vente, à la troisième place du podium, on va donc retrouver le District Noir. En argent, on aura Unlock Extraordinary Adventures. Et au sommet, vous retrouverez Splendor Duel c'est clair que ça sent clairement noël voilà je tenais à vous remercier pour les commandes que vous avez passées sur jeu et trollerie parce que de toute évidence le lien entre vous et moi c'est bien fait et il vous remercie de l'intérêt que vous portez pour l'activité du site et puis surtout pour la qualité de la prestation parce que je crois savoir que au niveau des expéditions ça se passe très bien et je m'en réjouis. Pour finir cet expresso, le petit conseil BD hein, que vous avez pris euh, l'habitude d'avoir. Et cette fois-ci, je vous conseille très très très vivement euh, aux éditions Mustaf de euh, chez euh, Marvel Panini euh, Comics. Euh, L'excellentissime Wolverine euh, Oldman. Donc on en avait déjà parlé puisque j'avais déjà euh, abordé le sujet de euh, euh, Steve McNiven qui travaille sur les licences Star Wars. Et euh, là, franchement... Euh, sur cet ouvrage on se retrouve avec une proposition qui est absolument excellentissime euh, vous aurez euh, bah, bien entendu à l'intérieur euh, Logan euh, mais pas que puisque il euh, y a Hawk euh, euh, euh, qui est également euh, présent et euh, je trouve que c'est un personnage qui est presque plus intéressant euh, que Logan à l'intérieur enfin bref je vous conseille vivement on est aux alentours de 16 euros euh, moi c'est simple, j'ai dû lire la BD en moins d'une demi-heure, euh, j'ai ouvert la première page et euh, j'ai fermé directement à la fin, c'est totalement immersif. Alors attention, c'est pour les adultes, hein. c'est vraiment euh, une BD sans concession et ça vous propose une vision alternative de euh, l'univers des super-héros et ça c'est euh, vraiment vraiment super sympa je trouve voilà, il me reste à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jets. Parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. J'espère que cette nouvelle version de l'Expresso qui aborde un petit peu plus les sujets d'actualité vous plaira. À très bientôt. Lâchez vos commentaires, lâchez vos likes, et puis n'hésitez pas à partager. Allez